Bonjour et bienvenue dans « Prends ça dans ta palle, la chaîne booktubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougerais. Aujourd'hui, mon coup de cœur est une bande décidée. Encore, me direz-vous. Elle est sortie en mai 2019 chez Le Lombard et est signée François Miville-Deschênes et Sylvain Rimbert. Elle est intitulée très sobrement Zaroff. Cette bande dessinée est un one shot, mais elle est tout de même la suite d'une précédente histoire, une nouvelle qui a été écrite par Richard Connell en 1925 et intitulée à l'époque The Most Dangerous Game. Je vous la fais en anglais parce que game en anglais a deux sens. Le sens que tout le monde connaît à peu près de jeu et un sens très spécifique qui est le gibier. Et cela va prendre tout son sens quand je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette bande dessinée. Zarov. Zarov c'est donc le nom du personnage principal de la BD. Zarov est un noble russe qui a fui son pays à la Révolution et s'est ensuite installé sur une île euh, au plein milieu de l'océan. Et il profite de son statut pour faire échouer des navires et se servir des naufragés comme de jouets en organisant des chasses à l'homme. La dernière chasse à l'homme de Zaroff l'a laissé très affecté, l'issue n'étant vraiment pas celle à laquelle il s'attendait. Et on le voit dans cette bande dessinée recevoir une vidéo qui va changer le cours de sa vie. Une vidéo faite par la fille d'une de ses anciennes victimes qui lui annonce qu'elle a kidnappé une partie de sa famille. Elle a kidnappé sa sœur, ses neveux et nièces et a abattu son beau-frère. Elle lui lance maintenant un défi. Elle amène tout ce beau petit monde sur son île et elle-même lance une nouvelle chasse à l'homme. Cette jeune fille débarque donc sur l'île de Zaroff à la tête d'un gang d'irlandais, le gang que dirigeait anciennement son père. Elle débarque donc sur l'île de Zaroff et va mettre à mal l'ordre établi. Nous allons ensuite suivre tantôt le gang d'irlandais, tantôt Zaroff, au milieu de la jungle. C'est là que le talent du dessinateur rentre en œuvre. Euh, la jungle est vraiment dépeinte dans les moindres détails, ainsi que les personnages, leur expression. Tout ça avec un dessin très classique qui rappelle euh, en fait, l'adaptation cinématographique qui avait été faite de, de la nouvelle de Connell. On est vraiment plongé dans une ambiance euh, hors du temps et euh, on est vite captivé par, par l'histoire. Je ne vais bien sûr pas vous spoiler la fin de l'histoire, mais elle reste originale et inattendue. Donc si vous voulez vous détendre, vous plonger dans un autre univers pour un petit laps de temps, je vous invite grandement à découvrir Zaroff. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne de la, de la, de la chaîne des